Bonjour, aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est souvent posée. Peut-on jouer du piano à tout âge Est-ce que ce n'est pas trop tard pour apprendre à jouer du clavier Et également, on va voir un petit peu de blues aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question, je dirais que eh bien, tout dépend de votre objectif. Et euh, avec des outils bien choisis, simples et efficaces, on peut se faire plaisir rapidement à soi-même et à son entourage. C'est la raison pour laquelle je peux parler du blues, parce que le blues, avec des éléments très simples, vous allez pouvoir déjà faire sonner votre clavier et vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage. Et c'est vraiment un style qui sonne avec peu d'éléments, et en plus vous pouvez vraiment approfondir les choses et vraiment vous éclater et faire un travail créatif. Vous avez besoin pour cela de deux éléments simples. Apprendre à jouer une grille de blues simple à la main gauche il y a plusieurs façons de le faire, et jouer sur une grille, pardon, sur une gamme d'improvisation à la main droite. Par exemple, on va commencer aujourd'hui par voir euh, à la main droite cette fameuse gamme blues euh, qui permet d'improviser sur toute la grille d'un blues simple. Donc la gamme est la suivante, on va se mettre dans un, un blues en Do. Alors ça va être Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol. C'est tout. Je finis sur le Do. Voilà. Avec ces notes-là, on va pouvoir s'amuser à faire un travail d'improvisation, être très créatif, reprendre des phrases type de blues évidemment, et se faire vraiment plaisir rapidement. Et à la main gauche, la grille, on va la simplifier vraiment. On va prendre un blues simple, donc ça va être Do7 pendant 4 mesures. 7. On va jouer sur les temps 1 et 3 à chaque fois. Avec le temps 1, ça va être la note fondamentale, le Do. Et ensuite, les temps 3, ça va être, pour chaque mesure, euh, donc Mi, Sol, Si bémol. On pourrait faire simplement Mi, Si bémol. Bref, on joue un Do 7e, Do, Mi, Sol, Si bémol. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, Ensuite, on va jouer un facette 7 Alors là, je vais faire vraiment euh, des accords simples. Évidemment, il y a plusieurs façons de les faire. On peut évidemment les faire de façon beaucoup plus travaillée. Mais dans un premier temps, c'est apprendre la grille, s'habituer à l'entendre et euh, la connaître par cœur et pouvoir la jouer facilement. Donc, mesure 5 et 6, facette 7 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On revient deux mesures sur Do7. Ensuite, sol 7 Alors, j'ai pas détaillé. Hein, F7, c'est Fa et La, Do, Mi bémol. Okay Donc après, sol 7 c'est Sol et Si, Ré, Fa pendant une mesure. Ensuite, on revient sur facette Fa, La, Do, Mi bémol. Ensuite, une mesure de Do7. Do, Mi, Sol, Si bémol. Et ensuite, dernière mesure, douzième mesure, Sol, Si, Ré, Fa pour, pour Sol7. Donc je reprends la grille dans son ensemble. Déjà, vous avez ici une grille de blues avec des accords simples, mais voilà, ça sonne. Et à la main droite, on va jouer la gamme de blues. On va jouer une phrase typique et vous allez ainsi commencer à apprendre cette gamme et à l'apprivoiser. Donc, on va jouer. Voilà, on va faire ça sur toute la grille. Alors je joue swing, hein, c'est-à-dire que je fais euh, des croches en fait qui sont euh, qu'il faut penser plutôt comme euh, des triolets auxquels on joue la première croche et la troisième croche. Sachant que je mets un accent sur la, euh, la troisième croche d'un triolet. C'est-à-dire que je fais ta ta ta ta ta. Alors dans le blues on n'est pas trop regardant au niveau des doigtés, mais je vais quand même vous donner quelques conseils pour les doigts. Vous pouvez par exemple faire 5, 4, 3, 2, 1. 3, 1, 2, 1, 1. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, par exemple. Sur, donc, la main, avec la main gauche, ça va nous donner ceci. Facette. 7, G7, G7, F7, et 7, 7 et 7 G7, Donc vous pouvez déjà vous entraîner à jouer ça. On va voir donc dans les prochaines vidéos différents plans blues. Pour vous donner du vocabulaire et comme ça vous allez pouvoir vous approprier différentes phrases vous les approprier et en créer de nouvelles variantes les assembler entre elles comme un puzzle et faire vos premiers blues vos premières improvisations et même donc vos premières créations musicales et vraiment amusez vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo